S'amuser, Normal on est là pour s'améliorer, pour y arriver. On s'entraîne sans répit. C'est ça la gueule On veut gagner. On va tous nous montrer qui on est. Ensemble. on a Yu-Gi-Oh GX. Nouvelle génération. Salut à tous, c'est Gabriel et on en est aujourd'hui pour la deuxième vidéo donc de la boîte comme je vous ai montré sur la première vidéo. Donc voilà, sur le deck de Yu-Gi bien sûr celui de Bataille Vin. Donc euh, j'ai regardé vite fait, il n'y a rien qui m'intéresse. Donc euh, voilà, Donc, tout par à l'échange. Donc Valkyrian, le guerrier magnétique. Magicien sombre de Pandora. Le paradoxe. Magicienne des ténèbres et une nouvelle édition. En rare. Épée de lumière révélatrice. Force miroir. Buster Blader, Arc démon de Guilfer, Chevalier du Valet, Chevalier de la Reine, Chevalier du Roi, Berfomet, Gazelle le Roi des Bêtes Mythiques, Alpha le Guerrier Magnétique, Beta le Guerrier Magnétique, Gamma le Guerrier Magnétique, la Sentinelle, au grand bouclier Corribeau Monster Reborn Rideau de magie noire Mille couteau Formule magique Dimension magique Diffusion ondulatoire Double sort Ectoplasme Voleur d'esprit Peau de cubidité. Destruction de la carte. Échange. Guérison de monstres, Polymérisation. Diffusion, Multiplicateur. Chapeau magique. Cylindre magique. Cercle envoûtant. Épée de force lumière.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 ou à demain, je sais pas quand c'est que je vais la poster, mais je posterai le dernier deck avec les cartes promotionnelles qui à l'intérieur. Tout simplement. Je vais vous dire plus, c'est juste une bonne journée. Ciao